Un Fab Lab Mais qu'est-ce que c'est À Toulouse, le Fab Lab s'appelle Artilect. Qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab C'est un endroit où l'on fait du DIY, le do-it-yourself. C'est-à-dire que c'est un endroit où je fais moi-même, j'expérimente et je peux demander de l'aide. Il y a beaucoup d'outils. Des imprimantes 3D, des découpes laser, des fraiseuses numériques, beaucoup, beaucoup d'outils et surtout des outils numériques. Mais quand même, il y a des fers à souder. Tous les lundis à 18h30, les adhérents se réunissent. Soit ils ont des projets, soit ils n'en ont pas, mais ils vont essayer de s'associer à ceux des autres ou alors ils vont tout simplement écouter ou regarder faire. Chaque premier lundi du mois, il y a des écoutes. On installe des chaises, une estrade avec un micro et un écran, et celui qui a un projet vient le présenter. Ou parfois, il fait appel à d'autres personnes qui pourraient bien s'associer avec lui. On peut y aller, c'est gratuit et ouvert à tous. Et puis, il y a plein de gens, des jeunes, des vieux, des filles, des garçons, des artistes, des scientifiques ou des badauds. On peut demander de l'aide à ceux qui travaillent là-bas. Il y a le lab En ce moment, il travaille sur les micro-organismes bioluminescents. Et puis plein d'autres choses. Par exemple, là, il y a des objets qui ont été faits avec les outils numériques du Fab Lab de Toulouse. Il est situé au centre-ville, entre les métros Arène et pâte -doigts. Le site internet, c'est artilect.fr.